Il y avait une première urgence, c'était l'urgence budgétaire et de moyens dans la justice. Oui. Euh, on avait un ancien garde des Sceaux qui parlait de clochardisation de la justice, vous vous souvenez de ça oui. et, et quand on est euh, euh, justiciable, on, on se rendait compte aussi de la lenteur, des difficultés. Euh, voilà, bon, les moyens, on les a mis, on continuera à les mettre sur 10 ans sur les deux mandats, mmh. euh, les deux mandats du de président Macron et donc euh, les deux législatures, ça va être presque 60% d'augmentation du budget de la justice, c'est pas rien. Mais une fois qu'on a parlé, et je, et je vous rejoins en partie, une fois qu'on a parlé des, des, du budget, euh, il faut parler de réorganisation, euh, de, euh, de moyens qui sont affectés au bon endroit, mmh. et tout ça c'était ce que moi je salue dans le travail des états généraux de la justice, c'est que c'était un vrai travail autant des professionnels, de tous les professionnels de la justice, mais aussi des, des citoyens français qui ont été un jour ou l'autre confrontés à la justice. Et ces états généraux de la justice et, et, et le président Sauvé, ils ont fait un travail remarquable, je trouve, de priorisation. Mmh. Euh, et là, maintenant, le garde des Sceaux les a prises à son compte, et c'est normal. Il va falloir que ça se décline. et nous, les législateurs, il va falloir qu'on soit à l'écoute maintenant euh, des, des, euh, des juridictions pour euh, faire le, la fin du bon travail qui est commencé, je trouve. Ouais. Alors, Alors, ouais, bah avez... Alors oui. on en est où aujourd'hui oui. et, et où est-ce qu'on est qu sera à la fin En fait, ma question, c'est euh, 11 milliards en 2027, ça nous placerait où Est-ce qu'on remonte vraiment dans le classement ben, On remonte, mais ces tableaux ne, comptent, ne prennent jamais en compte une donnée. Oui. C'est qu'en France, on a une particularité importante, c'est qu'on a aussi la justice administrative. Mmh. Et la justice administrative dans notre pays, elle fait un gros, gros boulot le contentieux d'urbanisme, le contentieux environnemental est aussi pris en compte essentiellement par le, la, la justice administrative. Elle n'est pas dans ces chiffres-là. Et j'aimerais bien qu'un jour, quelqu'un fasse le tableau. Moi, j'ai essayé de le faire. Ce n'est pas simple. Ça, ça demande beaucoup de temps euh, pour qu'on ait On vraiment... rajoute le budget de la justice eh ben, administrative, qu on, qu on d rajoute le budget de la justice administrative, qui mmh. sont euh, des fonctionnaires aussi mmh. euh, et qui ne sont pas dans cette ligne-là. Alors maintenant... Euh, comment on va faire euh, Comment euh, le garde des Sceaux, le gouvernement, les parlementaires, le Sénat et, et, et l'Assemblée mmh. euh, ben, On va avoir un certain nombre de textes qui seront de l'ordre du réglementaire et c'est le. C'est le garde des Sceaux et la chancellerie qui va, qui va régler ça. Et nous, on aura quelques lois de programmation oui. et lois à, à mettre en place. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut de l'argent, mais il faut aussi certaines réorganisations. Oui. Et, et les annonces du garde des Sceaux sur la réorganisation, par exemple, plus de déconcentration. Des, des... Alors ça veut dire quoi ça bah, Aujourd'hui, et c'est l'exemple qui prenait le garde des Sceaux et que moi j'avais eu, eu aussi en, en discutant avec les juridictions chez moi et le tribunal de, de Quimper, c'est que parfois vous avez un, un matériel qui dysfonctionne. Et il fallait remonter par Paris pour que la décision soit prise de le changer, par exemple sur la vidéo, mmh. euh, sur euh, la vidéo, pas surveillance, mais vidéo, les conférence. Bon, ouais. C'est un exemple concret, ça c'est souvent des, des, des sources d'économie, de, on, on se réorganise. Mmh. Euh, et puis, il euh, bah, y a tout un, tout un travail qui va être fait aussi, mais qui sera plus de long terme euh, et qui, je pense, donnera sans doute plus de facilité euh, aux, aux aux magistrats, c'est la recodification d'un certain nombre de codes. Le code de procédure pénale, on, on va s'y mettre. Ça, c'est un deuxième temps. Ouais. Mais, on, on, on mais en l'enjeu, juste à partir du moment où il y a des, des, des, ouais. des moyens financiers, il faut des magistrats supplémentaires Alors et du personnel supplémentaire. C'est ce qu'il y a, la... ce qu y a dans, ouais. ce, dans ces projets aussi. Il y a la question faut quand même, en cinq ouais. ans, on va recruter plus de magistrats que dans les 20 dernières années. En 5 ans. Donc, donc franchement, oui, mais c'était a... oui, la question. Mais, oui, mais Est-ce est est que ça mais... va changer quelque chose pour oui, les Français ça Je vous dis non. Non, mais bien bah, sûr que non. ça va changer. De la même façon que ce que le garde des Sceaux appelle les, les sucres rapides et qui mmh. sont les, les fameux euh, contractuels. Je suis désolé, il y avait une levée de bouclier contre ces postes au départ. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de présidents de tribunal qui va vous dire enlever les mois. Ils sont contents qu'ils soient là et on va les on va les, on va pérenniser ces postes-là, on va les institutionnaliser, on va leur donner un statut et tout ça va dans le bon sens. Et effectivement. Euh, le magistrat, pour qu'il fonctionne bien, il a besoin d'une équipe. et c'est euh, Dans des... les 10 000 recrutements, il y a aussi tous ceux qui euh, feront partie de l'équipe du, du magistrat, euh, c'est euh, ça les, les 10 000, Il y a 1 500 magistrats, oui, 1 magistrats, et 1 500 greffiers, greffiers c'est ça le chiffre oui, du plus. Ça, voilà. il, et il reste 7 000. Bah, 7 000, j'imagine que c'est tous ces personnes qui font un, mmh. un travail formidable et qui vont être institutionnalisées, qui seront des aides juridiques importantes. Mmh. Le, le, le, le, le juge, il a besoin d'une équipe. Alors, on voit, bah, on, on a, on dans a le une détail, vision hein. du juge dans oui. ce pays, qui est le juge solitaire qu'on mmh. voit dans les, dans les séries. Euh, non, un juge aujourd'hui, s'il veut bien fonctionner, il a besoin d'une on... oui, mais le, Par exemple, aujourd'hui, euh, former des juges, on va en former euh, plus. Mais il faut savoir, aujourd'hui, le NM, ils sont dans des algéco hein. Donc euh, parce que parce que pour aller plus vite on a on a l'école le, le, le, voilà, elle, elle, elle va être formatée pour elle va, pour elle va être agrandie elle va être agrandie dans, dans le budget il y a il y a aussi un volet justement sur le NM pour l'agrandir et pour avoir des bonnes conditions ensuite vous parliez de l'avoir accès aux juges bon moi je veux bien on a parlé des moyens je crois que tout le monde reconnaît ici qu'il y a des moyens financiers euh, qui sont euh, conséquents et qui, même s'ils sont du rattrapage, ils sont énormes mmh. et que c'est très bien, il faut continuer. Maintenant, vous, vous parliez de le citoyen, il va avoir accès au juge. et bien, parlons-en. Et quand on fait, par exemple, le, ce nouveau système de, de développer l'amiable en passant par la césure, c'est-à-dire que c'est le juge qui va dire le droit et en laissant après au parti de trouver mmh. les méthodes de, de, de, de, de compromis pour euh, que, que chacun... Euh, euh, en réalité, paye son dû, si je me permets de parler un peu crûment. Le juge va dire le droit. Aujourd'hui, c'était pas... Les gens attendent longtemps avant de voir le juge. Là, ils vont le voir beaucoup plus vite et ça va mieux fonctionner. Parlons de la justice... Ah si, bah, si, développer, si. Mais développer. Bah, développer. Mais moi, je peux vous développer, là, bah oui, si mais vous mais voulez vous avoir un, le, un, le système, un retour le du, du terrain. Le, mais le retour du terrain, de quelque chose qui n'est pas encore mis en place, ça va être justement, difficile. difficile. Aujourd'hui, vous avez des parties sur un sujet, euh, un, un contentieux de, de immobilier, de logement... Euh, le, le, le juge, la personne va attendre très longtemps, euh, va s'agacer. Les deux parties vont, euh, ça va aller dans le stock, ça va emboliser euh, les services. L'idée, c'est d'aller plus vite et de dire, le juge dit, mais c'est vous qui avez raison, c'est vous qui avez tort. Restez, vous, vous, partez, vous, vous, vous avez maintenant un mois pour trouver une solution sur le règlement de ce conflit. Voilà. Et après, dans un mois, je Allez, reviens. On, le pouvoir du juge se réduit avec. Oui. C'est avec, le principal reproche, qui est important. Moi, je, moi, je peux pas laisser ça. À, à partir ça, du moment vu. où on va avoir une, une justice qui fonctionne mieux, avec des juges qui ont plus de moyens. Mmh le pouvoir du juge va se renforcer dans ce pays. Non. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis désolé, non, je, suis je suis désolé, désolé. aujourd'hui, pour le coup, le juge n'a pas de pouvoir dans ce pays aujourd'hui. Il, il est mal aimé parce qu'il est trop lent. Mais je suis désolé, moi, c'est les, les ressentis que j'ai et je suis oui. sur le terrain. Et aujourd'hui, on parlait du, du, du, du garde des Sceaux. Le, le garde des Sceaux, il, il va dans beaucoup de juridictions en ce moment. Et il y a une différence entre, effectivement, peut-être les syndicats et les leaders syndicats parisiens oui. et la réalité sur le terrain. Il est accueilli aujourd'hui et, et son, son plan suscite l'espoir donc euh, il faut il faut continuer et on et en plus on, on, on a euh, des moyens énormes on a des réorganisations qui vont dans le bon sens c'est pas parce que des magistrats euh, ont un contentieux avec un homme qui... qui, qui on ne peut pas avoir des, des, des, des a priori comme ça. Voilà. Moi, moi j'avais... Pour rien <rire> vous cacher, j'ai travaillé avec ouais. dupont moretti J'ai été le premier rapporteur texte, du premier texte qu'il a porté. Pas, je ne le connaissais pas, je n'avais pas un a priori favorable-défavorable. Ce que j'ai rencontré, c'est quelqu'un qui écoute, qui bosse et qui n'a bon. qu'une idée, c'est la... Réussite de la je justice, reprends la main parce que le temps file. 15 000 places supplémentaires, c'est utile et nécessaire parce que c'est pas 15 000, 15 000 places, c'est des rénovations, c'est aussi donner des conditions mmh. dignes pour les personnes qui sont en prison. Aujourd'hui, euh, nous on a la chance quand on est parlementaire, Enfin, je ne sais pas si c'est une chance de pouvoir mmh. aller dans les prisons comme ça, comme on veut, pour contrôler, je peux vous dire, c'est terrible. Mmh. Et donc il faut qu'on qu ait une, une, des actions politiques fortes sur le sujet. 15 000 places supplémentaires, ça répond à ça déjà ça répond à des meilleures conditions, mais ça ne veut pas dire qu'on retombe dans le tout, tout prison, parce qu'à côté de ça, on a fait beaucoup de choses pour la mise en place des peines alternatives, et, et il faut continuer. Ensuite, moi, je suis très sensible à cette idée d'avoir des typologies de, de, de prison, c'est-à-dire que suivant les, les, les cas, suivant les peines, suivant le, le moment de l'emprisonnement la, de la, aussi, parce que parfois les, les peines longues, la fin de la peine n'est pas la même que le début, euh, il faut qu'on ait des, il faut qu'on ait cette typologie différente, en, en, en tout état de choses. Aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire de la situation telle qu'elle est. C'est terrible et, et, et, euh, et les prisons françaises ne sont vraiment pas la gloire de notre République et on ne peut pas laisser faire ça. Ouais, je, ouais. Peut, je, moi, j'entends euh, et, et la réinsertion, l'accompagnement, ouais. euh, éviter les, les sorties sèches, c'est primordial, la libération sous contrainte, ça va dans ce sens, ça prend effet au 1er janvier et vous la saluez. Non, je, je ne la salue pas. Vous ne la saluez non, pas. je, je okay. ne la salue pas parce que ce je... qui va marcher, c'est un aménagement de peine décidé. Euh, en trois mois, vous ne pouvez pas, non, mais... euh, comment dire, fonder les conditions d'une bonne insertion Exactement. Il faut un an. – Et donc c'est pour ça aussi moi, moi, c'est que... la régulation carcérale, monsieur ouais. le député, c'est-à-dire on a trop de gens en prison, on les fait sortir trois mois avant, non, non, comme ça on règle et non, on peut non. en faire rentrer d'autres. – Non, non, c'est ben, pas, nous en tout cas, c'est certainement pas l'idée, d'ailleurs moi je, je m'oppose à cette idée d'avoir un numerus clausus dans les prisons parce que ça serait un chèque en blanc pour, pour certains bandits, de savoir il ah, n'y a plus de place en prison, je peux y aller là. Euh, non, soyons sérieux. Par contre, euh, le, le garde des Sceaux, et c'est euh, une volonté aussi de la majorité, euh, c'est de développer massivement le travail en prison. C'est-à-dire que le travail en prison qui permet l'insertion, qui permet l'accompagnement euh, et qui permet euh, aussi de donner, et on l'a fait, on a créé un statut du prisonnier. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, les prisonniers avaient un statut qui était euh, un peu, je veux dire, euh, un peu lamentable. Mmh. Là, ils ont un statut, ils ont des, des, des choses qui leur permettent de travailler un peu plus sereinement. Il faut aller dans ce sens-là parce que l'inactivité en prison, c'est terrible. Alors, il y a le travail, il y a le suivi, il y a les... Bon.